Anna Stepanov. Alors euh, Benjamin Boulet, Loris Quinca. Fondatrice de la Code School. Campus manager responsable des événements à la Wildcode School. PHP, parce que j'en entends parler tous les jours au travail. PHP. Alors plutôt PHP, parce que c'est euh, un langage qu'on enseigne à la Code School. Politiquement, je peux pas répondre Tinder. Maintenant. Plutôt Twitter quand même, c'est un peu plus pro. Tinder, j'ai quand même une femme, donc on va dire Twitter plutôt C parce que ça me parle plus. Je suis un grand fouteux donc je dirais Canal. Ouais, oh, Canal. Mais en c'est en clair, parce que j'ai jamais été abonné en fait. MDF, c'est meilleur dev de France, donc forcément MDF. Oh bah MDF MDR. C'est fun dans la wide, venez. <rire>